Laurent Casey, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, ça va. Alors je suis très heureux aujourd'hui de, de, de t'interviewer pour Nice Fiction, pour cette édition de Nice Fiction qui est entièrement en ligne et donc 100% virtuel où on va parler de, de ton parcours, cher ami. Et, euh, le thème du festival étant le thème reboot, on va voir combien de reboots tu as connu. peut-être tu en as connu plus que je n'imagine, dans ta carrière. Alors ta carrière qui est quand même, charles Laurent, très multiple, puisque auteur évidemment de fiction, auteur d'essais, traducteur, scénariste de bande dessinée et j'en passe. Euh, chroniqueur aussi et, et, et musicien par ailleurs, donc euh, voilà beaucoup de choses à, à beaucoup de cordes à ton arc et beaucoup de flèches dans ton dans ton carquois. Alors ce que je te propose, j'ai préparé une petite frise chronologique et donc on va euh, on va essayer de partir de la de la fin et puis de mmh. remonter le temps. C'est-à-dire, en fait, en gros, ce que je te propose, Laurent, euh, c'est de partir de, de William Gibson, que tu vas retraduire, que tu as retraduit pour euh, Le Diable Vauvert, et on remontera jusqu'à Sense of Wonder, euh, dont nous parlerons tout à l'heure. Est-ce que le programme te convient Ouais. Allez, c'est parti. Alors, partons d'abord sur William Gibson et sur nos comme on voit ici euh, à l'écran. Alors, tu es traducteur depuis combien d'années maintenant euh, oula, 20 ans 20 ans 20 ans, 20 hein, minimum ouais. dis-moi, tu as commencé à, à, à traduire avant d'écrire de la fiction ou tu as quand même commencé par de la fiction avant de traduire non, j'ai écrit avant des euh, nouvelles avant de commencer à traduire d'accord, tu te rappelles quelle est ta, ta première euh, traduction la première traduction que tu as faite euh, je crois non. que j'ai traduit un... Euh... C'était une, une BD, un, un roman, une nouvelle... Je crois, je crois que c'était un essai, un article pour, euh, pour les moutons électriques, pour le, le, le, le guide de, du merveilleux et de la fantaisie. Ah oui, oui, pour le guide du merveilleux et de la fantaisie ouais, d'André ouais. François Ruot, dans lequel euh, Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, te voilà donc au bout de, de, de toutes ces années, euh, traducteur, responsable de la traduction de nos romanciens. Euh, qui devrait faire date, en plus, euh, la réédition de, de Nos romans de, de William Gibson, roman de 1984, si je ne m'abuse pas. Euh, donc, Diable Vauvert, alors, comment tu as abordé cette, cet enjeu de traduction et indirectement, quel est, ta, quel est ton rapport au, au cyberpunk Dis-moi un petit peu. Euh, ben, euh, mon rapport au cyberpunk, c'est c'est pas je suis pas un idolâtre du, du genre en soi qui est pour moi très localisé euh, et dans le temps et dans dans, euh, dans un lieu quoi c'est vraiment un, un épiphénomène de la SF qui a duré de 84 à, à dire 86 87 mm -hmm. encore euh, voilà quoi ça, ça va de ça va de nos romanciens à Annie Stephenson. et euh, ouais et la, début ouais. des années 90 quoi Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. ouais. Euh, c'est un, c'est un sous-genre de la SF qui, qui me plaît, euh, plaît beaucoup, mais euh, mais voilà, c'est moi, c'est William Gibson que que, que j'adore vraiment. Et donc j'ai traduit euh, son, son dernier, un, son avant-dernier roman, voilà, qui vient de sortir là, au Diable ouvert. Et puis euh, Marion euh, du Diable ouvert m'a proposé de retraduire nos romansciens parce qu'il avait déjà été traduit en 85. Oui, c'était Jean Bonnefoy, je crois, non Voilà. Ouais. Et, et le bouquin n'est pas trop disponible, visiblement. Euh, il est un peu... C'est un bouquin qui n'a pas... Je, enfin, à mes yeux, hein, moi, quand je, je suis commencé à m'intéresser à Gibson euh, sous ces mondes virtuels qui me passionnaient, tu vois, euh, vers l'adolescence, mmh. euh, on trouvait pas facilement ce bouquin. Mmh. Mmh. Il était sorti à la découverte en, en format, euh, ouais. puis repris en poche chez lu, mais... Ouais. Euh, voilà, ce n'était pas tu t'es allé dans n'importe quelle maison de la presse dans les années 90-90, tu trouvais fondation les robots, Dune, mais nos ancien j'ai l'impression qu'il n'a pas eu le destin qu'il a eu aux états unis en France quoi, il a été ouais, un peu... Ouais, ouais. Euh... Oui, c'est vrai que sans doute le Cyberpunk a été moins impactant en France, en tout ouais. cas, ça a été tout de suite considéré un petit peu comme une, comme une sous-catégorie une sous de SF. Alors, c'est quand même fou parce qu'aujourd'hui, avec les, tout ce qui est les, les tenants du transhumanisme, le, le Cyberpunk revient en force, donc. 40 ans plus tard, hein, puisqu'on est en 2020, on retrouve un peu euh, tous les grands, euh, les grands pontes du, du cyberpunk, Gibson, Sterling, Walter, John Williams euh, et, et beaucoup d'autres. Hein. Euh, Folio avait même réédité, voire réédité hein, plusieurs fois euh, l'anthologie manifeste, euh, donc Mozart en verre miroir. Alors, quelles ont, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans, dans... Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire au fond euh... En retraduisant, Gibson, il fallait quoi Actualiser les termes techniques du réseau euh, être, Trouver plus de, de, de crédibilité dans la les, dans les description des, des scènes euh, en, en réalité virtuelle C'était euh, quoi la difficulté pour toi, principale, en tant que traducteur Alors, non, tu ne peux pas actualiser parce que parce que le, le, le livre il date de 84 et tu ne peux pas tricher là-dessus. Mm -hmm. euh, il fallait... Euh, euh, il y avait d'un côté, il fallait le traduire avec ce qu'on sait maintenant de la technologie mmh. et de l'autre, il fallait le traduire avec ce qu'on imaginait à l'époque de la technologie. Donc, il y avait mmh. ce double... Euh, mmh. voilà euh, En fait, il y a des trucs qui sont réalisés dans le bouquin et d'autres qui ne sont pas réalisés. Ouais. Et donc, les trucs qui sont réalisés, il faut utiliser les termes avec lesquels ça s'est réalisé. Voilà, C'est ouais. ça le, le problème. Ouais, on change les ah. termes quand même un petit peu. Quoi. Ouais. ouais Après... Euh, c'était qu'une petite partie du, du travail, le plus gros c'était quand même la langue. Euh, qui sonne qu'il fallait. Euh. Voilà, c'est un style assez particulier euh, je, je, que j'aurais du mal à décrire, mais qui est un peu euh, euh, très, très, qui vise l'efficacité, quoi. Et encore, ce, ce, dans ce roman là, puisque j'avais déjà traduit et je suis encore en train de traduire un de dernier derniers romans. Mm. Euh, il est encore en train de se chercher dans le romancien mmh. et il, il teste des trucs, il en met un peu trop. Euh, mmh. Donc, euh, c'était ouais. hyper dense. C'est vraiment très, très dense. C'est bourré d'idées, du coup. Euh, et si vraiment on le lit en se replançant dans le contexte de l'époque, mmh. on, on se rend compte à quel point c'est révolutionnaire. Enfin, je veux dire, mmh. il, a, il a inventé le, le monde d'aujourd'hui. Euh, mmh. Il y a d'ailleurs une préface là, donc, dans l'édition qui va être publiée au Diable Ouvert il y a une, une post-face de Jack Oumac, Auteur de Journal de Nuit, entre autres, ouais. le lycée, qui est un poste de Gibson et qui explique que, que ben Gibson, il a, il, il a inventé en fait, euh, le cyberespace, les, les, les, tel qu'on le qu'on le connaît aujourd'hui. Si on peut parler, euh, toi et moi, sur Zoom maintenant, mmh. c'est parce que Gibson a, a postulé ce truc, tu vois mmh. Euh, mmh. et que des gens l'ont lu et se sont dit Ah, mais ouais, ce serait dément si on pouvait aller euh, au ouais, cyberespace. Ouais, Alors moi, évidemment le monde, le monde virtuel qui décrit il n'est pas il est pas du tout comme ça c'est pas un monde avec des grilles et des trucs comme, comme on le voit d'ailleurs sur la couve tu vois c'est euh, ça ressemble à ça quoi ça ressemble plus à Tron que ouais ça, que, ça fait à... Tron ouais, tout à fait mais ça c'est la première couve hein, je crois ouais, ouais, la couve au moment de la sortie euh, voilà ouais, ouais, je il crois. est sorti il est sorti dans une édition de poche hein, quand même c'est ouais. hallucinant quand tu penses euh, bah, personne n'entendait rien quoi. il avait écrit mmh. deux, deux trois nouvelles euh, chouettes ouais. mais euh, mais voilà c'est c'est la révolution dans le caniveau, tu sais, c'est ça aussi qui est génial. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, c'est vrai que pour moi, c'est un bouquin, vraiment, euh, c'est émouvant parce que c'est patrimonial. C'est-à-dire que quelque part, euh, ça remet entre les mains d'une nouvelle génération de lecteurs euh, un bouquin qui a été fondateur, qui avait sans doute pris un petit coup de vieux et qui, de nouveau, va être lu. Euh, mais euh, en réalité, je suis sûr qu'il reste encore extrêmement, euh, extrêmement actuel. J'ai hâte de, de, de, de regarder attentivement cette, cette nouvelle trade. Est-ce que ça a été euh, le, le, la trade la plus difficile que tu as eu à faire ou, euh, ou pas forcément non Alors, c'est difficile de répondre parce que difficile, ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce que euh, je, je me suis éclaté à l'affaire. Donc mm. non, alors oui, c'est difficile, c'est n'est mm. pas, pas facile. Mm. Mais, euh, mais voilà, quand je traduisais des trucs de fantasy qui me plaisaient pas du tout, mm. euh, là, là c'est mm. plus c'est bon. voilà c'est beaucoup plus facile mais pour moi c'est beaucoup plus je difficile. donc euh, c'est donc, ouais. donc, euh, traduire c'est résoudre des problèmes et c'est faire un puzzle quoi et, euh, et voilà euh, quand tu trouves la solution c'est super donc euh, et c'est pas non plus euh, hyper euh, hyper compliqué de alors j'aurais pas aimé le traduire à l'époque hein. Euh, ça devait pas être la même parce qu'il n'y avait pas internet il n'y avait pas toutes les ressources auxquelles on a euh, on avait fait des recherches quand même donc il y avait des choses euh, et le, le traducteur d'époque avait dû faire pas mal de recherches aussi mais il n'avait pas les moyens qu'on a maintenant donc, mmh. donc voilà. ouais, ouais. je suis content d'avoir traduit maintenant et pas en 94 et pas, ouais. Oui, alors quand je disais difficile, effectivement, c'est aussi euh, l'exaltation. Alors, justement, puisqu'on est parti sur les, sur les trades, euh, parmi les traductions, il y a pas mal de choses que tu as faites. Je suis en train de remonter la, la timeline. Alors, par exemple, il y a. Euh tu as traduit la, la trilogie d'Alester Reynolds. Donc, on va rester mmh. un peu sur la, sur la trad. Alors, moi, c'est un, un, une trilogie que j'ai découverte grâce à toi, puisque moi, j'aime bien lire en français. Je ne suis pas très, très fan à, en fait des, des livres en, en, en VO, en tout cas, où je suis peut-être pas assez. J'apprécie pas assez, en tout cas. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ta trad sur, sur cette trilogie-là. Alors, est-ce que ça, ça a été justement une trad intéressante, en tout cas captivante pour toi, Alester Reynolds ou, ou ouais, ouais, parce que tu es pris dans le souffle du, du récit là c'est vraiment de l'aventure spatiale euh, ça pose pas de difficultés particulières à part sur certains points très techniques mais, mais pareil tu peux te renseigner je, voilà, je connais assez de scientifiques pour, pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes si j'ai besoin euh, et non après voilà, tu es emporté par le souffle euh, tu n'as pas de problème de style parce que c'est plutôt euh, euh, fonctionnel quoi donc, euh, mm. donc voilà c'est ça, ça va plus vite que, que Traduire du Gibson, sans doute. Quoi. Mais euh... voilà, j'imagine que c'est beaucoup, oui. euh, ouais, beaucoup plus direct. Alors, oui. du coup, euh, j'ai envie de te poser une question avant de continuer sur, sur les trades. Que, parce que ça prend énormément de temps, une trade, hein, évidemment, dans ton, dans ton parcours et dans ton temps, ce temps que tu passes dans ton, dans ton bureau. Euh, c'est quoi le pourcentage de ton travail euh, qui est consacré à, à la traduction, Laurent Je veux dire, tu es auteur, scénariste aussi mais tu dirais que la traduction, euh, c'est quoi en termes de, en termes de pourcentage C'est quoi C'est 50 de ton temps de travail euh, Plus euh, Ça dépend des périodes Combien ouais, de ça tu... dépend ah. des périodes. C'est de moins en moins, en fait. Euh, D'accord. Euh, L'année dernière, je pense que c'était à peine 50 J'ai vraiment... Euh, J'ai écrit un script de film. J'ai écrit euh, euh, des projets BD. J'ai écrit un roman. Euh, hum enfin voilà donc l'année dernière c'était cette année là euh, là je suis en plein de trade donc euh, voilà euh, mais jusqu'au confinement je traduisais quasiment pas donc euh, voilà c'est de moins en moins disons que là je fais un roman par an à peu près en traduction et mm -hmm. pas mal de bd à côté mais euh, ça dépend des périodes les bd c'est des, des grosses bourses tu veux on t'envoie 12 épisodes à faire dans un, mm. un mois ou deux et puis euh, et puis, parfois, tu n'en as pas deux, trois mois. Et puis, enfin, voilà, ça, ça, ça dépend. J'alterne assez. Donc, euh... donc comme j'ai plus de travail d'écriture par ailleurs, je, je traduis moins, en fait, et je me permets d'être plus... Euh... de choisir mieux ce que je veux traduire mmh. ou pas. Quoi. Alors, justement, à propos de ce que tu veux traduire, il y a aussi euh, la traduction euh, des chroniques de Dragonlance. Mmh. Tout à l'heure, tu évoquais un peu la, la, la fantasy. C'est quoi C'était une... C'était plutôt euh, une, une traduction, euh, je dirais, euh, nécessaire au niveau, au, au niveau financier, on va dire. Alimentaire, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu n'as pas eu vraiment euh, pas du tout de coup de cœur pour cet univers-là Tu n'es pas du tout de l'univers du jeu de rôle, toi, euh, Laurent Alors, euh, ça m'intéresse de plus en plus, étrangement. J'en fais ma crise d'adolescence, là. Ouais. Euh, mais si, ça m'a toujours, toujours passionné. Le jeu de rôle, ça m'a toujours fasciné. Je jamais vraiment pratiqué euh, à l'âge où il aurait fallu, si tu veux, j'en ai fait un ou deux, mais mm. j'ai n'ai pas été à cette école-là, euh, comme l'ont été pas mal d'autres auteurs de notre génération. Mais, euh, mais moi, c'est les univers de fantasy euh, mm. à Donjons et Dragons qui ne m'intéressent pas forcément, euh, beaucoup. même Le Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout ma cam. Euh... Ouais. Euh, donc, ouais, bon, ce pas désagréable à faire, hein. mm. j'ai traduit bien pire, mais... Euh... Mm. Mais voilà, c'était pas. Okay. Je, je sais qu'il y a beaucoup de, de, de, de personnes qui adorent, qui adorent ce, ce, cette série et qui, qui, ça leur rappelle vachement de, de souvenirs parce qu'ils l'ont lu bien. à dos dans des petites collections de poches. Et là, c'était une retrade aussi, mais euh, c'était la première fois que c'était traduit intégralement parce qu'ils avaient sabré dans la première version euh, pas mal de. Voilà. Voilà. Un quart, un tiers du bouquin. donc, mmh. euh, donc okay. ouais, la, la On ne va pas s'éterniser euh, sur ouais. ça, mais euh, ce n'est pas très intéressant. Mais enfin, ça, ça m'amuse de, de savoir que tu te mets au jeu de rôle. Donc, euh, si tu as envie, euh, moi, on a créé euh, sur Nice un, un groupe de, de joueurs qui s'appelle les Compagnons de la Tour Maudite. Tu vois, donc euh, tu me feras signe et euh, peut-être on jouera ensemble à, à Avec Disney. plaisir. Ouais, ouais, je, ouais. Continue sur, euh, je continue sur les trades et peut-être sur un truc là pour le compte qui est beaucoup plus euh, Casey-like ou en tout cas euh, Casey-like. Ah, c'est ouais. euh, donc uh, All-Star Superman de Gareth uh, Garrett Morrison. Grande, Grande tu... grand, grand Morrison. Grande, Grande Morrison. Ouais. Euh, désolé, tu vois, c'est... Alors ça, tu peux, tu peux m'en parler. Ça, c'est par contre un coup de cœur, j'imagine. On est en plein dans ton univers. Alors, ben ouais, Grande Morrison, c'est un de mes auteurs préférés, un de mes scénaristes préférés avec, euh, bah, avec Moore. D'ailleurs, euh, Alan Moore et lui, ils se détestent cordialement. C'est des magiciens tous les deux. D'accord. Euh, voilà. Je te conseille, il y a une vidéo sur YouTube des mecs qui ont mis en scène un combat entre le Barbie Alan Moore et le chauve Grand Morrison, façon en kamehameha, c'est assez rigolo. Bref, c'est un de mes scénaristes préférés, un écossais. Euh, J'adore vraiment ses séries, les Invisible Bust, ou Patrol, euh, Animal Man. Ouais. Euh, il a fait des runs sur Batman aussi, les X-Men, c'était formidable. Et cette série, donc, c'est 12 épisodes euh, qui racontent le moment où Superman découvre qu'il va mourir. Euh, et les douze travaux un peu de Superman avant de mourir. Quoi. Et euh, c'est euh, le Superman solaire comme on aimerait le voir plus souvent et pas en faire une espèce de, de, de sous-Batman, quoi tu vois, voilà. C'est euh, comment on vraiment traiter le mythe. Mmh. Euh, Morrison raconte qu'il était un, une convention de comics à San Diego et qu'il y a un mec déguisé en Superman qui s'est assis à côté de lui sur des marches devant le palais des congrès, dans la position qu'on voit là sur la couverture, mmh. et il s'est dit, putain, mais c'est ça Superman, en fait, quand il, quand il se détend, c'est un mec comme un autre, il est pas toujours les bras croisés comme ça, euh, voilà, moi, donc, Morrison s'est dit, il faut écrire sur ce Superman, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est ça, donc, euh, ouais, ouais, ça c'est, donc je traduis Superman, euh... Les séries régulières donc, qui se passent tous les mois pour Urban et puis ponctuellement sur d'autres euh, projets euh, à part. Euh, je fais d'autres trades aussi. Là, je fais, un, je fais un truc, pardon, mon téléphone sonne. Vas -y, vas -y, vas -y. Je fais un truc, euh, alors j'ai pas encore le droit d'en parler, on m'a pas donné le feu vert, mais euh, voilà, une de mes BD préférées. Euh, donc, j'en reparlerai le moment venu. pense D'accord, ça parler. marche. Et euh, tu disais l'opposition entre le chauve et le barbu, entre Grant Morrison et Alan Moore, dont on va parler évidemment. Est-ce que toi, tu mets une opposition dans ton, cet univers de, de comics avec lequel tu as, as grandi, moi aussi, hein, évidemment. Est-ce que tu fais partie de ceux qui, qui mettent une opposition entre DC Comics et, et Marvel qu Qu'est-ce qu que tu penses Est-ce que c'est -ce est stérile est -ce que, parce, que, parce que je sais que tu disais Strange quand tu étais jeune aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion euh... de traduire du Marvel, peut-être, je ne sais pas Un petit peu, ouais, ouais, ouais un petit peu. Euh... Même sous, sous pseudo, ouais. Euh... D'accord. Ouais. Euh... Oui, oui, euh, non, bah, tu... oui, il y a des différences. Il y a des différences, évidemment, dans les deux. Chez DC, c'est beaucoup plus mythologique, il plus, euh... y a une ampleur plus euh, mythique. Mmh. Mmh. Euh, chez Marvel, c'est plus les héros du quotidien. Il bon, n'y mmh. pas tort, mais tu vois, c'est... C'est la différence entre Spider-Man qui est le, le, ouais. gamin de, le gamin des rues et Superman qui est le, le dieu. Quoi. Euh, mais euh, moi, je trouve, du, je trouve du plaisir dans les deux. Pas, euh, encore une fois, ce n'est pas les personnages qui comptent, c'est ce, ce que les auteurs en font. Quoi, ouais. et, la, et la réinvention graphique aussi, pas euh, ouais, Ok, donc ça, ça c'est de la trad, euh, c'est bonnard, quoi. Ça, c'est de la trad ah, ouais. euh, comme tu l'aimes. Mmh. Et, et donc, on, est, on a bien compris euh, William Gibson et Superman euh, plutôt que Tracy Vex euh, ouais, ouais, ouais. euh, plutôt que dragon ouais, ouais, ouais. Ok, Grand ça Morrison, roule alors... ouais, J'ai fait pas mal d'autres euh, BD ouais. de, de Grand Morrison aussi, ouais, Flex Mentalo, euh, Seven Soldiers, ouais, ouais, je ne suis pas mal. Bon, cool. Hein. Et puis, entre les deux, donc, il y a quand même Alester Reynolds, que tu nous as évoqué comme plutôt une, une bonne expérience. Ah, oui, ouais, j'aime beaucoup, hein, c'est super. D'accord. Voilà. Bon, euh, toutes ces trades, donc, euh, évidemment, euh, font partie de ton, de ton travail. Tu nous as dit le temps que ça te prenait. Donc, euh, on pourrait encore évoquer peut-être quelques trades. Il me semble que tu avais traduit, euh, je, je remonte le temps, euh, tu avais traduit aussi, euh, voilà, c'est là, je l'ai, un essai sur, euh, on va parler de Dick hein, bien sûr, après. Tu as également traduit un, un essai donc, de Kim Stanley Robinson sur les romans de Philippe Dick au Mouton ouais. électrique. Ce sera notre dernière excursion dans, dans les trades. Est-ce que cette trade d'essai, c'était une bonne expérience C'était euh, plus par rapport à ta passion pour Dick, qu'on qu connaît bien et dont on va reparler euh, qu -ce que ça, qu -ce, quel, quel souvenir tu gardes de cette, de cette traduction de, de l'essai de Kim Stanley Robinson euh, bah, C'était mon, mon premier, le premier vrai bouquin que j'ai traduit. Euh, donc euh, oui oui c'était j'ai appris quoi euh, après c'est pas facile de traduire un essai donc euh, mm. donc voilà c'était j'ai appris c'était pas c'est loin d'être mon meilleur boulot sans doute mais, mais bon il faut en passer par là mais c'était dick donc c'était encore un voilà un truc oui, oui, oui, oui. technique mais ok allez alors maintenant on repart vers la fin euh, on revient euh, vers euh, tu vois, on remonte le temps avec cette frise hop et on va s'arrêter sur un truc vachement sympa donc il sort la semaine prochaine ouais. le guide Alan Moore avec Nicolas Trespalé. Mmh. un peut à toi euh, alors ce guide c'est bah, quoi, vas-y explique-nous moi je sais que c'est l'aboutissement de, de ta passion pour, pour Alan Moore depuis, depuis près de 20 ans, même plus sans doute euh, qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce guide pour, pour ActUSF comment tu l'as abordé euh, ce travail pour le compte là, euh, plus du tout de traducteur mais d'essayiste des mmh. en, en réalité ouais. Ben en fait, c'est une collection qui existe déjà chez ActuSF. Il y a eu sur euh, Lovecraft, il y a Étienne Barillé qui a fait sur Philippe qui il y a eu euh, Patrice Winnet sur Howard. Voilà, ils prennent un auteur et, et, et, euh, et euh, c'est une espèce d'introduction euh, pour, euh, pour les gens qui voudraient s'immerger dans l'œuvre d'un auteur. Et donc, euh, Jérôme Vincent m'a proposé de faire le, le guide à l'amour sur le même principe que que c'est déjà publié et vu les délais de fou qu'il me proposait il m'a dit si si tu veux tu peux tu peux demander à un camarade de t'aider donc j'ai pensé à Nico tout de suite je lui ai proposé il m'a dit ok on est parti euh, on savait à peu près chacun ce que l'autre aimait euh, dans l'œuvre de Moore, et on avait des affections plus particulières pour certaines parties de l'œuvre donc on s'est partagé le boulot et on a fait on a suivi le, le plus ou moins le, le le schéma des autres guides, en fait, avec une biographie, euh, 20, 20 œuvres euh, essentielles, quelques œuvres en plus, et puis à la fin, l'espèce de, de, pas un dictionnaire, mais un, un, une série d'articles sur, sur, sur des thématiques euh, euh, qui concernent Moore, quoi. Je sais pas, Northampton, euh, la magie, la drogue. Donc, c'est. Euh, c'est une ouverture, amour. Je pense que quand tu lis ça, tu, tu, tu as un bon point de vue global sur, sur lui et son œuvre. Et j'espère que quand même, la personne qui connaît un peu, qui en a lu pas mal, va quand même apprendre quelque, quelque chose. On a, on a fait des petites analyses aussi sur les œuvres. Nous, on ne s'est pas, pas privé de donner notre avis. Donc, j'espère qu'il y en a pour tout le monde. Quoi. Ouais, alors euh, tu avais commencé, euh, ta première intervention sur Moore, euh, enfin du point de vue en tant qu'essayiste, sauf erreur de ma part, c'était à Nice, c'était en 2005 ouais. au, au colloque international de science-fiction de Nice, cinquième euh, édition, d'ailleurs on attend toujours, de, de, on rêve toujours de la sixième avec certains copains et certaines personnes et tu étais intervenu, tu étais plus jeune à l'époque, comme moi aussi d'ailleurs, et tu étais intervenu sur Watchmen justement, tu mmh. si t'en reviens Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mais euh, à l'époque, c'était pensé... pas très connu encore. Je hein, euh, ah, t'ai pensé euh... l'autre jour parce que tu sais que quand j'ai voulu euh, faire ma, mon DEA puis ma thèse, il fallait trouver un sujet de DEA que tu développes en thèse après. Ouais. Et moi, j'avais proposé comme premier sujet c'était Watchmen. Mm. Et on m'avait euh, fait un nom directeur de recherche. On m'avait dit ah, non, c'est compliqué, ça va pas passer. Euh, là, on était en 98-99 et quand maintenant je vois qu'il y a des tests sur Buffy et sur les et sites ouais. télé je, je suis euh, euh, j'ai en même temps les boules et je suis content pour ceux de maintenant, mais je me dis ben, à 10 ans près j'aurais pu faire les trucs que je voulais voilà et ouais, donc, moi aussi euh, le... donc les choses évoluent euh, dans le bon sens. Oui, ouais, le temps a passé euh, et maintenant, on peut faire des choses qu'on qu ne faisait, euh, qu faisait pas à l'époque. Mais on a fait partie justement de ces, de ces étapes-là. Alors, je regarde la, la couve là, de, du, du guide à l'admour. Alors, je suis désolé d'étaler euh, l'ignorance crasse. En termes d'Alan Moore, mais du coup, je savais pas, euh, je, savais, alors je savais pas mal de choses sur Moore, mais, mais en tout cas pas du tout, et je, je m'excuse d'avance, hein, euh, qu'il avait travaillé sur Doctor Who il a, il a bossé sur Doctor Who Il a fait des histoires courtes de BD dans, des, dans le Doctor Who Magazine, ouais. D'accord, mais pas des, des scénarios d'épisodes aussi Non, non, non. non. Ah ouais. hum. Parce que quand même, l'esprit de Doctor Who, c'est pas tout à fait l'esprit d'Alan Moore, donc euh, il a dû le subvertir, j'imagine. Euh, ouais, oh, il, il est assez. Non, non, il est assez. Euh, il sait faire euh, du. du l'alimentaire quand il faut mmh. enfin, se, se, ouais. se, se fondre dans les trucs. Ouais, ouais. mmh. grande Morrison aussi a écrit du Dr. Wood. Ouais. D'accord. Mori... Et tu avais, avais pu échanger avec Grand Morrison, avec Alan Moore Enfin, tu as, as eu l'occasion de... Alors, Morrison, non. Et Alan Moore, oui, je l'ai interviewé, euh, via... c'est 2006, je crois, pour, euh, pour la sortie du lézard hypothétique qui était chez les moutons à l'époque et qui ressort à la chaque QSF. Et donc, on avait fait un post-face, on avait mis cette, cette interview et on l'a remise dans le guide là. Dans le, à la fin du guide, il y a l'interview d'époque en fait, euh, voilà. qui, qui retrace en fait. On avait fait une bonne heure et demie d'interview au téléphone et on avait parlé un peu de toute sa carrière. C'était assez sympa. Cool. Tu vas, tu vas lui envoyer, je sais pas, il lit peut-être pas, mais tu vas lui envoyer le guide tu vas lui. Euh, ouais ouais, ben, euh, je, je pourquoi pas. Je, je sais pas si je, je pense pas qu'il lise le français, mais. Euh, ça me mais il penser. répond pas. Il répond pas au courrier, amour Il répond au téléphone, mais il répond euh... pas au courrier. Ouais. Faudra qu'on reparle tout à l'heure. Ça me fait penser à Arlène, à Arlène Ellison mais euh, mmh. on, on reparlera. Ok, allez. Alors pour euh, pour les essais, les trades, c'est pas mal. Et je trouve que d'ores et déjà, ça donne une bonne image. Alors ce que je te propose maintenant, on va remonter le temps. On remonte, comme tu le vois, j'espère que tu le vois bien sur ton écran. Mmh. Aussi. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte le temps et on revient au début. Et alors, au début, euh, le jeune Laurent Casey fait euh, une apparition, et je crois que c'est la première, hein, sauf erreur de ma part. Ouais. Et Étoile Vive, euh, sous la direction à l'époque de André-François Ruau. Et dans le Étoile Vive numéro 7, on a l'apparition d'un nouvel auteur qui s'appelle Laurent Cayci, hum. qui C'est ah, dirigé par, par André, mais ce n'était pas lui qui avait acheté la texte, c'était Gilles Dumais, parce que... Hum. Et, et André venait de reprendre la collection. Ouais. Je ne sais pas s'il aurait, aurait accepté la nouvelle, André ah, ouais. je sais pas si ouais. fait, ouais. hum. Alors, c'était un spécial Greg Egan. Ouais. Et, et donc, voilà. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle, c'était quoi C'était la première publication professionnelle euh, tout court, je pense. Tout court, ouais. Ah non, il y avait peut-être eu... Euh... Peut-être des publications en fanzine ou des choses comme ça euh, ben, Je crois qu'il y avait eu le, le texte qu'on a réécrit ensemble sur Dick qui avait été publié dans le fanzine de Jérôme Vincent à la 85e dimension. Mais je ne ouais, sais pas ouais. si c'est avant ou après. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, c'est la vraie première. Quoi. Ouais, alors c'est l'époque où on s'est rencontrés aussi on t'était fait d'autres petit adage. est-ce que tu étais, t étais dans la, dans, au sommaire toi aussi ouais j'étais au sommaire aussi avec une nouvelle qu'il vaut mieux oublier pour l'instant <rire> mais en tout cas alors Saints of Wonder c'était quoi c'était une déclaration d'amour à la, à la SF comment tu, le, comment tu le voyais cette première nouvelle ouais à la SF et au rock, ouais, bah, rock faut, hein. comme, tu, comme tu dis il vaut mieux l'oublier aussi je ne l'ai pas reprise dans mon recueil celle-là ouais libre. mais tu as fait Sense of Wonder 2.0 quand même voilà ouais, mais qui n'avait rien à voir ouais, ouais. qui n'avait rien à voir Ok. Bon ça c'était la, la naissance, donc la naissance de l'auteur euh, et moi ça, ça m'émeut toujours de, de revenir à cette époque, hein. le, le monde était, était très différent alors cette naissance de l'auteur euh, donc euh, qui va petit à petit, Alors on va, on va avancer et puis avec une autre, une autre naissance peut-être qui est aussi, euh, aussi intéressante ça. ton premier roman, hein, sauf erreur de mm -hmm. ma part, Neuro Twisting, au mouton électrique alors est-ce que tu gardes un, un bon souvenir de ce, de ce premier roman Qu'est-ce que là aussi, euh, c'était peut-être l'étalonnage encore de ton de ton imaginaire de, de SF hein, en 2006. Raconte-nous un peu la genèse la, la, la de Neurotwisting. Ouais, bah, tu vois, déjà, on est, on est sur romancier aussi. Hein. Mmh. L'idée, c'était de faire un neuromancien dans les années 60. Mmh. Euh... D'ailleurs, à la base, c'était une idée de BD que je devais faire avec Nico Trespalais, qui, qui a fait le guide à l'amour avec moi, et qui devait dessiner ça. Euh, non, mais voilà, c'est un premier roman c'est-à-dire que j'ai voulu en mettre trop euh, mais j'en ai mis il y avait plein d'idées, plein de trucs ah ouais, euh, ça ressemblait un peu un fix-up parce que c'était plusieurs histoires différentes, c'était je, je, je pense que je n'avais pas le niveau d'écrire un vrai roman donc j'ai triché en, en écrivant des, plusieurs nouvelles reliées en fait, thématiquement avec les mêmes personnages ouais. euh, et voilà, je pense que je n'ai pas rouvert depuis, depuis qu'il est sorti, mais euh, ça, ça doit rester fun à J'espère que ça reste fun à lire. C'était sans prétention. C'était vraiment une chronie euh, euh, pas hyper sérieuse et pour s'amuser. J'espère que, que, que les, là, les, les, les gens l'ont lu ont lu comme ça. Voilà. Ouais, oui, c'était une pas... pochade, mais à l'époque, c'était quand même vachement, vachement une étape très importante pour toi. Quand même. Oui, oui, oui. Bah, oui, oui, oui, oui, oui. Ah, c'était pas... se dire on est, on est capable, de, je suis capable de faire ça. Quoi. Ah, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'avec le recul, hein. Alors, il est très jouissif. Il est toujours disponible en numérique. Ouais. Et euh, sur, sur ton site, hein, tu dis sur ton site officiel laurencaysi.fr, euh, tu, tu, tu donnes le lien hein, pour aller pour aller le relire et le et le, et le consulter. Donc euh, neurotwisting, ça a quand même compté. Alors entre neurotwisting et là, j'ai pas mis grand chose. Tu vois entre neurotwisting et sense of wonder, il y a ouais. eu des nouvelles quand même. Il y a eu plusieurs petites nouvelles que tu as publiées ouais, ouais, ouais. Euh, pas mal ouais, ouais, ouais. Après, quoi, les, des, on, on des, les retrouve tout dans mon recueil en fait donc euh, ouais après surtout les... dans le recueil justement on va, ouais. on va aller euh, on va aller au recueil hein. et je reviendrai ensuite sur, sur Dick. donc voilà le, le recueil qui a été euh, une date importante on est en 2012 donc 2012 six ans après nos twistcine comme un automate mmh. reprogrammé à la mi-temps donc euh, premier premier recueil de nouvelles ouais. chez et alors euh, avec ça de son fondeur numéro 2 et une jolie préface de, de Xavier Moméjean tu nous racontes un peu les, les, les circonstances de ce recueil hein. -ce que... euh, ben écoute euh, j'ai proposé à Jérôme euh, j'avais pas mal de, de textes et j'ai dit bah, est-ce que tu veux euh, je les compile euh, je, je mets un, un ou deux inédits et puis euh, j'ai fait euh, à l'anélition des intros euh, pour chaque texte où j'expliquais d'où ça sortait d'où ça venait parce que tout simplement, j'adore lire ça chez les autres. Donc, j'ai dit, ben, je vais faire pareil. Peut-être que mes lecteurs vont aimer ça aussi. Et, voilà, non. C'était, je suis très content de la nouvelle titre. Je suis content de Mi Noir froid qui avait été publié dans Galaxy. Il y a des, vraiment des textes là-dedans dont je suis vraiment très, très content. Et, super accueil critique. Vraiment, le peu de gens qu'il, a lu, vraiment adhérer quoi euh, je pense qu'il y a un prérequis c'est quand même d'être fan de SF et de pop culture quoi. Mm. Euh, parce que je tripatouille sur cette matière de référence. Euh, ouais. euh, mais alors c'est même, même quand il n'y a pas de référence c'est un état d'esprit il euh, y a des textes où il n'y a pas de référence mais, mais tu as, as besoin d'être imprégné je pense donc, voilà donc les gens, les gens à qui c'est vraiment destiné ce genre de, de texte l'ont aimé. Donc, voilà, c'était la cible. Donc, une étape, une étape importante, c'était la confirmation de ton parcours d'auteur à côté de ton parcours de, de traducteur et tout ça. Mm -hmm. euh, il, a été, euh, il est disponible en numérique, je ne sais pas, sur, sur ActUSF aujourd'hui encore oh, Oui, je pense, ouais. Ouais. Ah, il me semble mm -hmm. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai envie de te poser la question, euh, quand quand, euh, à quand le, le, le recueil suivant, quoi, le recueil de nouvelles suivant ou euh, que... euh, vos... Écoute, j'aimerais bien, mais personne ne va en publier des recueils de nouvelles, donc euh, euh... donc euh, j il est quasiment prêt, hein, euh, le deuxième. Il paraît il faudrait que j'écrive un médi ou deux, mais euh, un sans s'enfondeur 3.0 peut-être Ouais, ouais, non, mais j'ai de la matière, mais mais euh, mais voilà, c'est les recueils de nouvelles ne vendent pas les recueils de nouvelles de Laurent ici encore moins donc, euh, donc voilà personne, euh, personne veut, veut, veut publier ça quoi. Donc, euh, les recueils de nouvelles des auteurs oui. francophones en général c'est plutôt un, un, un problème Et même anglophones, hein, là il y en a très très peu hein. euh, à part, à part euh, Chiang, euh, voilà il y a très peu de recueils de nouvelles en tout cas, une étape importante. Alors, on continue à avancer dans ton, dans ton parcours. Alors, on bascule maintenant sur la, la trilogie d'Adam Verne. Mmh. Donc, euh, qui, en fait, alors, ça c'est chez Rajo, c'est chez Rajo Jeunesse. Ouais. Une trilogie de, de romans jeunesse euh, infiltrés dans l'œil du lynx et, et menace sur le réseau. Euh, sur une période, bah, justement, qui suit pile le, le, le, le recueil de nouvelles. Puisque 2012, 2013 et 2015... Mm -hmm. donc, tu, les as, tu les as écrits, euh, cette trilogie, donc les, les uns à la suite des autres. Alors, raconte-nous un peu ce, pourquoi tu as basculé d'abord, pourquoi basculer dans la, dans la littérature jeunesse Est-ce que c'était des besoins euh, peut-être financiers ou des convictions euh, de, de ta part Et raconte-nous un peu la, la, la jeunesse de, ce, de cette trilogie euh, d'Adam euh, Verne. Hein, raconte un peu. J'avais déjà écrit un roman euh, jeunesse pour ados, Éric de fantaisie, « du chaos ouais. », euh, qui était une mauvaise expérience pas mis hein, dans la frise. <rire> ouais ouais non non mais voilà tu vois c'est pour ça que je te dis que la fantaisie c'est pas mon truc c'est voilà c'est pas mon truc mais il a fallu que je m'y frotte pour voir que c'était vraiment pas mon truc. Euh, et euh, là c'est euh, le directeur de collection Guillaume Legault, qui m'a proposé euh, quand il a monté sa collègue il a allé voir six auteurs il leur a demandé de, de pitcher un, une idée. Euh, euh, de d'espionnage de, pour euh, pour ados, fin, euh, de thriller pour ados et moi euh, il, il savait que j'avais écrit un essai sur James Bond et que j'aimais bien l'espionnage et, tout ça. et euh, donc j'ai proposé l'histoire d'un hacker euh, d'un espion hacker adolescent mais euh, en fauteuil roulant en me disant que la gageur pour moi ça allait être de, de, de faire des trucs d'action avec un héros en fauteuil roulant quoi et en même temps de parler du handicap euh, et de faire de d'un héros handicapé, un véritable héros quoi. Et, et voilà. Et ça, ça marchait suffisamment pour qu'on me laisse faire de suite, donc c'était super quoi. Euh, voilà. C'était une super expérience. J'ai appris plein de trucs sur sur l'écriture. J'ai euh, euh, j'ai été invité dans plein de classes. J'ai rencontré plein de gamins qui avaient lu le truc, donc j'ai j'ai rencontré tu vois un autre public aussi. Et beaucoup de public, donc c'était vraiment, vraiment bien, vraiment une chose expérience. Cette expérience jeunesse, ça t'a marqué Alors euh, évidemment, cette trilogie, elle aurait, pu, elle aurait pu continuer, donc Adam Verne aurait pu, aurait pu avoir d'autres aventures ou... ouais, Je t'avoue que sur le 3, je commençais à sécher un peu. C'était pas. <rire> voilà. Euh, en 2015, je... on est en 2020, ouais. ouais, ouais pu... je, suis hyper, je suis hyper content du. Après, la collègue s'est arrêtée, quoi, mais. Euh... Mais je sais pas si j'en aurais refait un quatrième, j'ai commencé à être, à, tu vois, arrivé au bout du, du, du truc. Mm. Je suis hyper content du 2 parce que le premier c'était un peu l'échauffement et le 2, euh, le 2 est, est vraiment euh, niveau structure et tout, j'étais grande. Ouais, ouais. Et le 3, je, je, je, je tirais un peu la langue quand même. Donc, euh, donc le 2 le meilleur, je... ouais, t'es sûr. Ouais. J'aurais pas, pas fait de 4 je pense pas. Et euh, ouais. Et, mais par contre, au niveau de littérature jeunesse, après, tu as un peu basculé du coup dans la, plutôt dans la, dans la BD. Euh, mais euh, pas, pas, pas, eu d'envie de, d'autres expériences en littérature jeunesse, euh, ou alors j'oublie quelque chose peut-être. Euh, non, non, euh, non, je n'ai pas, je ai pas, Enfin, si, là, j'en ai refait. Euh, J'ai un bouquin qui sort avec, coécrit avec un pote à la rentrée au seuil, mais un bouquin pour les 7-8 ans, mmh. sous des pseudos donc euh, vous ne saurez pas que c'est nous, mais euh, bon, alors c'est vraiment pour les... des petits romans pour les enfants, et on s'est vraiment éclaté, c'est assez drôle, et... voilà. assez... donc si si, ouais, ouais, ça m'intéresse d'écrire pour tous les âges, Moi, je... voilà. Bien sûr. Là, là franchement le truc pour enfants, on sait, on sait... en plus comme on l'a fait à deux, c'est bon, vraiment éclaté, je pense que les gamins vont s'éclater, j'espère. Ok, en tout cas, la trilogie d'Adam Verne, elle est toujours dispo, hein euh, Toujours disponible ou pas en... Euh, en numérique, ouais, en papier, non. numérique, ouais. Bon, maintenant, de toute façon, beaucoup, beaucoup de, de monde lit, euh, lit en numérique. Après, euh, voilà, c'est dispo sur les trucs locales, sans problème. Ouais. Ok, donc, tu vois, on voit bien sur cette frise, hein, comment, comment l'automate dément, euh, donc, euh, est juste avant la, la menace sur le réseau. Je reviendrai en arrière après. Alors, mmh. maintenant, je viens sur un... Sur un, un, un truc un peu particulier, Allison. Mm -hmm. C'est un roman moi, qui, me tient, euh, qui me tient à cœur parce que j'en ai suivi indirectement hein, la, la, la genèse. Et c'est quelque chose que tu as porté longtemps, Allison. Tu, tu nous racontes un peu l'histoire de Allison parce que c'était un roman, il me semble, que tu as, as beaucoup, beaucoup, beaucoup retravaillé, non euh, Ouais, mais déjà, j'ai mis du temps à l'écrire parce que c'était à l'époque où je traduisais vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'écrivais 1000 euh, signes, euh, ou 2000 signes euh, tous les soirs, mais euh, quand je ne pas. Et euh, ouais, donc j'ai mis du temps à écrire. Et, euh, non, j'ai retravaillé une, une grosse fois pour euh, une éditrice d'une autre maison d'édition, en fait. Et finalement, euh, sa, sa collègue, fin, son associé n'en a pas voulu. Ouais. Et, puis, euh, et puis André m'a dit, ouais, on voudrait lancer une collègue pour les ados aussi. Pour lui, c'était un roman ado pas pour moi, hein. mmh. donc il a essayé de le vendre à un roman ado, et, mmh. et au final, euh, alors là c'est le roman adulte pour lequel j'ai eu le plus de retours, quand il est sorti pendant six mois toutes les semaines, j'avais un mail, mmh. plusieurs, mmh. mais de quarantenaire, qui me disait, ah oh là là, ça me ouais. rappelle mon adolescence, j'ai ah ouais. écouté les mêmes choses, et voilà. Ouais. Donc c'est vraiment un bouquin pour les gens de mon âge, je pense, plus que pour les ados, quoi. Ouais, c'était le, le, le tribut à ton à ton parcours, à tes repères culturels aussi. Moi c'est ouais, comme ça. ça. D'ailleurs, hein. moi je le vois pas comme un, comme un roman jeunesse non plus. Hein, mmh. en fait. Mais il euh, y avait des, des éditeurs jeunesse qui l'avaient eu qui m'avaient dit non, c'est pas, pas jeunesse. Euh, ou alors, si mais il faudrait changer toutes les références de musique pour que pour que ça parle aux jeunes. Alors j'ai ouais. dit euh, alors déjà j'en vois pas l'intérêt, puis j'en suis incapable, je ne sais pas ce qu'écoutent les jeunes. Moi je ne peux parler que de ce, ce qu'écoutaient mes jeunes, quoi, passé pas de maintenant. Ouais, c'est un côté, moi, je trouve euh, vraiment, euh, voilà, euh, très but sur, euh, sur notre histoire et notre, euh, voilà, notre jeunesse à nous, en fait. Et donc, c'est mmh. plutôt pour les quadrats, tu as raison. Et euh, du coup, ça me donne envie de te poser la question de la part de la, de la musique, dans, ta, dans ton écriture, parce que les références musicales, elles sont omniprésentes euh, quasiment dans, dans tous tes romans et dans toutes tes nouvelles. Euh, quand tu es sur Insta, euh, moi, je suis ta page Instagram, euh, j'ai envie de dire plutôt Trois quarts, si ce n'est deux tiers de tes, tes postes concernent de la musique plutôt que de la, de la littérature au sens strict du terme. Euh, comment, comment, euh, quelle, quelle place joue la musique dans ta créativité euh, en tant qu'auteur Est-ce que, est que par exemple tu écoutes de la musique Est-ce que tu est as des albums qui te donnent des idées de, de nouvelles ou de, ou de romans directement euh, c'est un point commun que, que tu as avec, euh, avec Roland Wagner, notre regretté euh, Roland Wagner. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus sur ça que, Comment tu as écrit « allison par exemple, tout le temps en écoutant de la musique à fond euh, comment, comment ça se passe le rapport à la musique Est-ce que tu écoutes, est-ce que tu bosses en musique par exemple Ouais, alors ça dépend de ce que je fais euh, quand j'écris, oui. Euh, quand je relis « Non » par exemple, et je besoin suis plus concentré. Euh, euh, donc « Alison, oui, « Alison, c'est le roman musical. Euh, il y a même une compile qui accompagne le bouquin voilà c'était tous les tous les toutes les c'est pas des titres mais les têtes de chapitre euh, sont des citations alors c'était c'était vraiment le, le, le hasard hein. c'était je mettais je mettais au hasard des, des morceaux sur Spotify des années 90 et puis et puis quand j'entendais une citation je la notais et je la mettais en tête du chapitre que j'étais en train d'écrire et puis voilà c'était vraiment et souvent ça colle quoi donc euh, ouais, la synchronicité a bien marché là-dessus quoi donc oui après il euh, y a eu des textes aussi influencés euh, nuit noire sur le froid par exemple c'est la traduction de euh, dark was the night cold was the ground qui est le titre d'une un, chanson de bluesman du delta blinding johnson et, et qui est devenu le titre chez moi d'une un, nouvelle sur les vaisseaux générationnels tu vois j'ai réussi à relier euh, ça, par la mythologie, euh, enfin, voilà, pour, pour moi, c est, c est... il y a des histoires comme ça qui sont de la mythologie, euh... tu vois, au-delà de la musique, parce que la musique, tu peux rien en faire la littérature, c'est les histoires autour de la musique qui, qui m'importent et sur lesquelles tu peux, tu peux écrire. Mm -hmm. Là, je réfléchis à un projet de, autour de, de de la mort de Charlie Parker, un truc fantastique, j'ai envie de faire ça. Mais... Antimergent, euh, anti-mergent, forme de novella, ouais. ouais, ouais, donc je lis des bio, euh... Je joue du sac et euh, pour, pour comprendre. Et, euh, et au passage, que devient Mars Hôtel Ah, c'est mort depuis longtemps. Ah, ouais, ouais. Mort. Non, non, mais... mais je, je, on dit, pour ceux qui savent pas, c'était ton groupe, hein, c'est ça Oui, c'est ça, ouais, mais je joue avec, des, de, de avec un autre groupe. groupe Mars Hôtel, hein. de quoi, pardon Il a existé de, de quand à quand le groupe Mars Hôtel oh, euh, Je dirais de, de 2000 à 2005 ou 2006, quoi, quelque chose comme ça. Oui hum. 99 euh, Non, on avait fait deux, deux petites démos de quatre titres. J'en ai un. Euh, du coup, je regrette, j'aurais dû prévoir de, de faire écouter un, un extrait. Euh, oh. pas, pas envie de reprendre, pas envie de faire à la manière d'un Damasio euh, qui décline lui-même sa bande originale euh, dans les furtifs. Ou euh, pas envie de, de, de recréer une formation pour faire des, des passerelles. Euh, Bon écoute, euh, donc, je, je joue toujours avec des, des potes, hein, on fait des concerts ouais. de temps en temps, mais euh, si, alors j'ai fait avec Aurélien Le qui est un auteur, acteur, euh, qui, a, qui a lu euh, comme un automate démarre au programme à mi-temps, justement, le, la nouvelle. Ouais. Et moi, j'ai composé la musique, et c'est dispo sur mon site dans la partie audio, si vous voulez écouter ça. Bien, Il bien. lit le texte et s'accompagne de la musique. Euh. Oui, oui, c'est vrai, j'ai... Ouais. Ils m'ont vu, euh, vu ça. Ok. Ouais. Donc, Alison, c'était l'amour d'une certaine époque. Et en tout cas, je confirme, ce n'est pas un roman adolescent. En tout cas, pour moi, c'est plutôt sur, sur une, un, parcours, un parcours. Ok, on continue Ça va Tu ne fatigues pas ouais, non, non, ça va. Après, il y a des questions difficiles qui arrivent. là hein, Pour l'instant, euh... euh, Alors, je continue un peu dans les nouvelles. Bah, je crois que la nouvelle la plus récente de toi... Oui, c'est ça. Ouais. Ah, si je me trompe pas, elle est dans le dans le Bifrost euh, donc numéro 94 hein, mmh. euh, qui s'appelle euh, euh, qui a un spécial John Campbell hein, et c'est les aventures de Flip Flop hein. Alors qu'est-ce mmh. que ça a voulu faire avec les aventures de Flip Flop est les nouvelles, c'est les nouvelles aventures de Flip Flop les nouvelles, pardon, les nouvelles aventures de Flip Flop ah, mais je voulais parler ah. un peu de, de l'industrie de la BD et de, de toutes les reprises euh, de personnages euh, tu vois, Black Mortimer ouais. Astérix, etc Ouais. Et en gros, je parle de, de la future reprise de Tintin qui ne va pas manquer d'arriver. Voilà. Ouais. Mais je l'apprends sur l'angle euh, fantastique, encore une fois. Ouais, c'est un, un, un chouette texte. Ce, ce texte-là, euh, ça, ça sera dans ton futur recueil, s'il y en a un où, euh, tu... Ah, ouais, ouais j'aimerais bien. Ouais, oui, oui, ouais. oui. Celui-là, celui il serait. Ouais. Ouais. Peut-être un, un recueil sur la culture BD, non Ça ne serait pas ça le, le, le, le thème euh, pff, Non, parce que les autres textes ne sont pas. Hum. Euh, pas dans la même tonalité. Euh... Non, il y, y, y a un texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Pont des Sables », qui a été publié dans, dans une antho utopiale. Mm -hmm. Oui, l'anto utopiale numéro en... 2012, non ah, Je ne sais plus, mais... Mm -hmm. euh, voilà, je pense que si je faisais un deuxième recueil, ça serait ça le titre, et, et c'est la nouvelle de, de tête. Et... Mm. D'accord. Pour le coup, là, c'est sur les astronautes, les cosmonautes perdus, et... Ouais. La légende, tu vois, encore une fois, c'est la mythologie spatiale sur les, les cosmonautes qui russes qui, en, en, en redescendant dans l'atmosphère, auraient rebondi sur l'atmosphère et seraient perdus dans l'espace. Le, Excellent, la mythologie spatiale. Tiens, ça me fait penser, euh, tu as, as suivi euh, le lancement de SpaceX oui. Oui, oui, oui. Ouais, je et ouais. et l'accrochage à la station ISS de la, du module Dragon, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Ça te fait triper ou pas ça Parce que moi, je t'avoue que ça me fait assez triper, mais je me suis pris dans la gueule plusieurs remarques comme quoi c'était un, un, un milliardaire qui s'amusait avec ses sous et qui n'avançait pas grand-chose. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, de, de SpaceX et de, ça, ça, ça titille ton imaginaire ou pas du tout Il du tout euh, bah, faut avouer que c'est bluffant de voir la fusée se reposer sur sa barge. Euh... L'océan, c'est hallucinant. Après, euh, voilà, ce qui, ce, qui, ce qui est chiant, c'est que ça, même ça est privatisé, quoi. Euh, alors, même si c'est la NASA qui râque, pour l'instant, euh, euh, les premiers mecs à établir des bases lunaires, ça va, être, ça va être Jeff Bezos et, et, et l'Andouille avec son, sa boule de pétanque, quoi. Tu vois, donc... Euh, ouais ça c'est un, un peu triste quoi. Ouais. après euh, puisqu'on on parle d'une nouvelle que tu as fait dans le, dans le spécial Campbell, est-ce que on a parlé de fantasy mais pas trop de space op est-ce que tu as une appétence pour le space opéra, est-ce que un jour tu pourrais en écrire, est-ce que cette idée de, de l'humanité multiplanétaire qu'évoquait Elon Musk dans son interview là, juste après le, le lancement est-ce que ça ça te parle je veux dire tu as traduit Lester Reynolds on, on a bien oui. vu et, et as relativement apprécié mais dans ton imaginaire cette partie-là de la SF, c'est pas quand même trop ton truc, si Alors si, j'adore en lire. Euh, je sais pas si je suis capable d'en écrire. Je me suis jamais frotté euh, comme toi euh, au vrai Space Hop. Euh, euh, le plus proche que j'ai fait, tu vois, c'était une Noir, Sol, Froid où je reprenais vraiment la thématique du vaisseau générationnel mais j'ai pas pu m'empêcher de la pervertir, enfin, ouais, et bon d'y coller d'autres choses. Euh, donc, euh, ouais, ouais j'aimerais bien. Euh, j'ai un projet, euh, j'ai pas mal de notes euh, là-dessus, mais euh, ce qui me ce qui me motive plus là-dedans, ça, ça, ça va être plus un truc à la, je, je vais dire, je vais faire une association euh, débile mais plus à la dune Star Wars, si tu veux, que à la euh, à la Reynolds, euh, Peter F. Hamilton, quoi. C'est-à-dire plus pour le souffle de l'aventure que pour ouais. euh, que pour le, le, le frisson scientifique. Quoi. Presque à la Jack Vance, alors, en somme. Euh... En mode euh, la d'Alastor et tout ça, c'est-à-dire l'exotisme, l'évasion plutôt que la science, quoi. Ouais, alors moi, c'est plutôt le côté mythologique, tu vois, que l'évasion pure et, et euh, c'est plutôt les histoires, les, les, le souffle. Hum. Euh, chez Vince, moi, j'arrive pas. J'ai l'impression d'un guide touristique à chaque fois, et euh, voilà, c'est pas mon truc. Vieille, alors peut-être. Ouais. Ou euh, qu'est-ce qui pourrait. Ben voilà, moi, je te dis des trucs comme Herbert. Euh, euh, t'attends fait. Le... Justement, de, de Herbert, là, au niveau du. L'adaptation la, de Denis Villeneuve, t'attends beaucoup de choses de ça Ah non, ça va être catastrophique. Ça va être, parce qu'après, je te fais parler de Blade Runner, hein, ça approche, hein, prépare-toi. Ben, non, non là, euh, les, les premières images qu'on voit, sont, enfin, pour moi, c'est catastrophique. Pas vu, moi, pas vu, pas image. On a vu les quelques photos et c'est la même esthétique Ikea, euh, Ikea Marie Kondo de, de, de, que, que dans, que dans ouais. Premier Contact. Donc, euh, donc euh, non. Ouais, enfin pour moi c'était non même avant que rien que le nom de 19 là-dessus, c'est. T'aimes pas voilà, Denis. Quoi. Bon. Donc on te pose pas, je... pas trop la question de Blade Runner 2049 et de. Ah non, j'ai trouvé ça euh, vraiment pourri, quoi. Allez, alors justement, tiens, puisqu'on part sur ça, on va voir un vieux copain à, à nous, à toi surtout en particulier. Là, je vais commencer par ça un vieux pote auquel tu as rendu hommage, notamment dans une nouvelle qui s'appelle Ascendahoué, pardon. En mm -hmm. mentionnant Philippe Cadic à Rivière Blanche, ça c'était en 2008, dans une antho dirigée par Richard Combalot. Alors, c'est ton rapport à Phil Dick, mm -hmm. qui, que tu connais tellement bien que tu vas l'appeler Phil. On va le voir dans quelques, dans quelques minutes. Alors, on connaît ta passion pour Alan Moore, on connaît ta passion pour Superman. J'ai envie de dire, le... L'autre élément de la Trinité, c'est Dick. Ouais, ah, c'est même le premier, je pense. C'est le plus important. Ouais. Lui, euh... Le Père, le Fils et un Saint-Esprit. Tu vois, je disais, je n'avais disais, pas pu faire la... ma thèse sur Watchmen, mais, euh... mais avant ça, j'avais fait ma maîtrise sur Dick quand même. Donc, tu vois, j'avais quand même réussi à introduire la un peu de SS. En fait, la maîtrise était en quoi En littérature. Euh... Alors, c'est littérat... ce qui s'appelle littérature générale et comparée. Ouais. Parce que dès que tu faisais de la littérature étrangère, ça passait dans ouais. l'UFR des littératures comparées. Tu te rappelles le titre de ton mémoire sur Dick Ouais, c'était « Pour une typologie relationnelle des personnages de science-fiction. Deux points, l'exemple de Philippe K. Dick. Ah, » J'adore ces titres de mémoire, ça me rappelle mon travail. <rire> bon, Et, et ce mémoire-là, tu euh, étais déjà passionné de Dick évidemment. Euh, mmh. une... Tu l'as gardé Tu l'as encore Tu t'en sers encore de temps en temps euh, j'en avez... ai, ai, ai fait une version euh, grand public pour, euh, pour le Bifrost 18 sur euh, Special Dick ouais. et voilà quoi donc ça a été publié là-dedans euh, version, euh, version euh, pas, pas universitaire quoi, voilà. ouais, version expliquer de tout ce qui est ennuyeux notre voilà, est ça. et toutes ces belles conneries c'est ça ouais. et puis beaucoup plus court en fait alors, Dick, tu connais, j'imagine, depuis tout petit, en fait. Tu as, as dû commencer à lire les nouvelles. Tu avais quoi 10, 12 ans, 13 ans Je ne sais pas. Non, non. J'ai découvert à l'adolescence aussi, vers, je sais pas, 14, 15, 16 ans. Je ne sais plus exactement. Tu as commencé par quoi Les nouvelles les, les Non, non j'ai lu Bic. Parce que, bah, tu sais, j'allais la bibliothèque de, de ma petite ville. Et puis, je, je me tapais tout le rayon SF. Mmh. Et j'ai rencontré un mec qui, on ne sais pas, on devait être au collège. Ouais, bon. Euh... Mohamed Kiki, un mec du collège, que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et il m'a dit, ouais, alors, il lui aussi, il lisait beaucoup de SF et moi aussi. Et puis là, on se retrouve tous les deux devant le rayon et il me dit, ouais, est-ce que tu as lu ça, est-ce que as lu Alors, j'avais entendu parler de Philippe Kadik, euh, et, euh, et tu sais, dans, les, dans le... Il y avait un bouquin, je crois que c'était de Loris Muraille qui s'appelait La science-fiction, où ils avaient demandé à des auteurs de classer euh, qui était ubique, qui était arrivé en tête, quoi, le, le meilleur roman de l'essai de l'histoire. Bon. Mm -hmm. Et donc, euh, ce gars-là me dit, est-ce que tu as lu celui-là Je dis non, mais il paraît qu'il est super. J'ai lu un euh, roman du casse Je dis, bah, vas-y, lis-le. Et, euh, et voilà, quoi, je ne m'en suis pas remis, quoi. Voilà, 35 ans après, euh, 30 ans après, je ne m'en suis là, pas remis. Tu relis encore Dick aujourd'hui ou, ou pas bah, Écoute, là, je me suis relu toutes les nouvelles là, cet hiver, parce que j'ai fait la... tout l'appareil critique pour la nouvelle intégrale des nouvelles qui va publier chez Gallimard là en octobre. Ouais. Donc euh, donc voilà j'ai tout, tout relu, euh, j'ai fait euh, un vieil œuvre, deux deux préfaces, des dossiers. Bien, alors. Je pense je pensais en avoir fini après ma BD et puis euh, et puis on est venu me rechercher pour et ouais. pour, pour tout ça quoi donc euh, donc voilà donc je, oui j'en ai relu là. Euh, je suis, je suis moins client des nouvelles en plus, moi, je préfère les romans et les romans tardifs, d'ailleurs. Ouais. Et euh, et Est-ce voilà, mais... est que tu as lu les, les romans euh, en littérature générale euh... Euh, Pas tous, et pas euh, tous. Euh... L'Homme dont toutes les dents, sont... c'est quoi déjà le titre Ouais, dans toutes les dents sont exactement pareilles, je ne sais pas comment ils ont traduit. Ouais, ouais. Ouais. Bon ouais. alors, vas-y, euh... vas-y. Vas vas je t'en prie, je t'en prie. Non, non, mais je. je voilà, il y, y en a des super, il y en a qui sont un peu moins bien, mais Confession d'un barjou est vraiment formidable, par exemple. Il euh, y a des trucs qui ont été recyclés après dans ces romans d'OSF. Mais, euh, mais voilà, pour moi, ces meilleurs romans de littérature générale ce sont ces, ces, ces derniers romans, en fait, qui vraiment ça. Quoi. Tu sais que Dick est, est très euh, publié en, en Italie, figure-toi. Je... Euh, oui, je sais. Oui. Attends, regarde. J'adore. Ils, ils, ils ont des magnifiques éditions. Je ne sais pas si tu lis l'italien, mais si tu lis l'italien, je te ramènerai euh, des, des bouquins de, de Dick en italien. Ils ont des superbes éditions. Attends, laisse-moi une oui, seconde, je te montre un truc. Ah, OK. Même, Laurent, qui est ici, va nous montrer quelque chose. <rire> Alors, figure-toi. Disque du C'est, On croit que c'est la, la, la même couverture que l'édition américaine que j'ai là, que je vais te montrer aussi. Mmh. Attends, hein, je vais de ne pas. Donc, ça, c'est l'édition originale de, de Ace, quoi. Ouais, Loterie solaire. Et à côté, l'édition italienne sauf que tu te rends compte qu'en fait ils l'ont redessiné les italiens ah quoi, ouais ouais c'est ouais. tout la même génial c'est marrant hein ouais et génial. donc ce, ce bouquin est un cadeau de, de Mauro le dessinateur de la BD en fait qu'il a, qui a vu dans une vitrine dans une librairie qu'il qui s'est précipité il l'a acheté et il l'a filé. génial hum. ah, beau, beau truc merci de, de nous montrer ça alors, euh, bah, écoute, génial. Et du coup, alors on parle de Phil parce que donc, moi, j'ai eu la chance de découvrir Phil euh, grâce à toi. Puisque je crois que j'avais été un des, un des tout premiers à, à le découvrir euh, grâce à notre amitié. Hein. Tu m'avais envoyé qui mm -hmm. euh, était en train d'être travaillé, que je n'avais évidemment pas évidemment pas diffusé à, à quiconque, bien sûr. Et moi, j'ai adoré, quoi. Je veux dire, pour, pour moi, dans ton parcours, Laurent. Euh, euh, une des choses qui me reste le plus euh, au, niveau, au niveau du cœur, hein, le, le plus, la plus émouvante, c'est Phil. J'ai adoré euh, cette vie de Philippe Kadik que tu as, as scénarisée, que tu as donc euh, donné vie, à laquelle tu as donné vie euh, donc aux côtés de, de Moreau, euh, dont dans le, dans le nom m'échappe. Voilà, Moreau Marquesi. je voilà, je voulais pas, voulais pas commettre d'erreur. Alors, combien de temps ça vous a pris ça Et pourquoi Et pourquoi une BD euh, est-ce que tu voulais absolument faire une BD sur la vie de, de, de Phil Dick Qu'est-ce que c'était euh, quoi la genèse du projet en fait, sur Phil ben, en fait il y a déjà eu plusieurs bios. Euh, il n'y avait absolument pas besoin d'en faire une autre, mais le truc qui me manquait moi c'était qu'on n'avait pas d'image de de, l de En fait de Dick on a, on a quelques photos, mais on n'en a pas énormément, tu vois pas, pas, de, de son vivant il n'était pas hyper médiatique et donc on n'a pas beaucoup d'artefacts de lui. De vidéos, on en a très peu. Euh, on a, on, les images qu'on a de Dick, ce sont ces Blade Runner. On l'associe direct à ça, au, au film adapté de, de ses bouquins. Et en fait, pour moi, qui, qui, tu vois, j'avais beaucoup travaillé sur lui. Pour moi, ce n'était pas ça les images de Dick. C'était la Californie des, des palmiers. C'était euh, d'abord la, la zone de la baie à Berkeley et San Francisco, puis après c'était la Californie du Sud, euh, Disneyland et, et voilà quoi, Orange County. Mm -hmm. Et moi je voulais montrer ça, je voulais montrer le monde où lui vivait en fait. Mm -hmm. et, et ce qu'était la vie d'un auteur de SF mm -hmm. des années 50 dans la, dans la baie de Berkeley. Mm -hmm. Donc je suis allé là-bas, j'ai fait des photos de ses maisons, de, de, des endroits tu fais la route entre San Francisco et Pontray Station et tu as l'impression d'être vraiment dans la confession d'un barjou. Quoi. Ils n'arrêtent pas de faire ce trajet dans ce, dans ce livre et... et voilà et moi je voulais, je, je voulais montrer ça. Quoi. Donc euh, après il a fallu euh, euh, pêcher des infos, euh, interviewer mmh. des gens, euh, lire plein de, plein de trucs, plein de courriers. De... Et euh, le, le résultat euh, est... À, est à à la hauteur de ce que tu espérais, de ce que vous espériez tous les deux Est-ce que, est -ce que tu, tu estimes avoir abouti dans, dans ce projet de, voilà, Parce qu'on sent quand même, tu es très très proche. Hein, de, je trouve que là, il y a une bienveillance et une, une familiarité, je trouve, avec Dick que, que, qui est rare. C'est-à-dire que tu ne l'as pas intellectualisé, tu, on le sent, on, on, on, on souffre un peu avec lui, euh, on, on sent ce côté. Euh, euh, parfois déstabilisé par rapport au monde extérieur, etc. On le sent très, très, très bien. Et je trouve que vous avez réussi. Je te fais vraiment un compliment du fond du cœur à le à le désintellectualiser. Souvent on voit euh, dit comme un personnage très, euh, tu vois, dans une dans une sorte de dérive rationaliste, etc. Il Et a vraiment, il est humain il est touchant, moi j'en ai presque eu euh, presque les larmes aux yeux à un moment donné parce qu'il est, il est, il est perdu à l'intérieur de sa propre interprétation du, du réel je trouve que c'est un bouquin absolument magnifique que vous avez, euh, que vous avez fait donc j'espère qu'il se vend bien d'ailleurs quel a été l'accueil critique euh, bah, plutôt, plutôt bien euh, les ventes en France n'ont pas été géniales mmh. euh, après c'est un petit éditeur tu vois, qui n'a pas une force de frappe énorme mais euh, par contre il a été traduit dans 5 ou 6 langues Ouais. Et il a cartonné aux États-Unis d'après ce qu'on a dit l'éditeur. Euh, génial donc, voilà. ça. Ouais. T'as pas été invité euh, avec Moreau là-bas euh... Non, <rire> non. <rire> j'aimerais bien. Ouais. Euh, par contre, il y a Darede euh, Grégory qui m'a envoyé une photo il y a peut-être euh, 3-4 mois. Ouais. Il visitait une expo à la bibliothèque municipale de San Francisco qui faisait une, une expo sur les auteurs de la baie, les auteurs de SF de la baie il y en a pas mal quoi ouais. et, euh, et y il avait, y avait deux planches de, de la BD exposées il, il a pris une photo il me l'a envoyée ouais. alors moi j'en ai une j'en ai une image de la BD qui est d'ailleurs tout en orange et blanc hein. je ne sais pas si bon, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le savent déjà ce choix -là, ce choix que vous avez fait de l'orange un peu pastel et blanc est très très beau alors j'ai une image qui me tient qui a été longtemps mon fond d'écran figure-toi. Mais mm -hmm. je vous montrerai à la toute fin de l'interview de parce que je, je crains qu'à la suite le partage d'écran ne euh, fasse sauter l'enregistrement donc je ne voudrais pas qu'on qu qu perde, qu perde de ça. Alors écoute on a, on a pratiquement fait le tour euh, il y avait encore quelque chose de traduction de Roger Zelazny etc mais bon je pense que c'est euh, ce n'est pas fondamental alors ce que je voudrais c'est une dernière chose, c'est revenir sur un, un ovni mm -hmm. euh, qui me paraît quand même intéressant euh, au niveau en tout cas euh, euh, Lystique, maquette, etc. Euh, et puis j'aime bien, moi, les ovnis. Euh, j'aime bien. Alors, c'est un truc à part dans ton parcours. En tout cas, moi, malheureusement, je ne l'ai pas vu, ce bouquin. Je ne l'ai pas. Euh... Ah bon Je ne l'ai pas eu entre les mains. Je ne l'ai pas lu, ah, malheureusement. Je l'ai par là, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça Inversion des faits. Tu peux nous raconter un petit peu. Alors, écoute. Mais, un projet mais, euh, il... graphique. Ouais, il do... il... je dois l'avoir par là, quelque part, mais je ne sais pas où exactement. C'est euh, en fait une. La copine, un copain, c'est Greg l'illustrateur de ce projet qui m'a dit ouais j'ai une copine qui veut euh, qui, qui, qui a une petite maison d'édition tu vois vraiment pas distribuée mais pour elle-même euh, elle veut faire un truc à, à partir du même dessin faire trois histoires donc de tu vois il y a un polar un truc érotique et un truc de science-fiction. Ouais. Et donc à partir de voilà c'était le, le, le truc et elle a fait elle a recueilli et le dessin et les trois histoires dans un même petit bouquin euh, très très beau c'est presque un objet d'art en fait c'est ouais, ouais, ça. Pas, ça. Euh, voilà. une bonne expérience ça aussi ah oh, ouais, ouais, ouais c'était chouette ouais. et puis bosser avec mon pote Greg en plus toujours euh, sympa c'est lui qui a fait la couverture du, du recueil de nouvelles et d'Alison aussi ouais. ouais Greg Vaison ouais, tout à fait ouais. donc euh, donc voilà on avait fait aussi un portfolio dans le fiction à l'époque donc, c'est toujours cool de bosser avec lui. Quoi. Ah, donc, ouais, alors, ça, je crois que ça a été tiré à 50 ou 100 exemplaires. C'est vraiment un collecteur. Ouais, mais ça fait partie aussi. voilà. C'est une étape d'un parcours, en tout cas, que je ne connaissais pas. Donc, je suis tombé dessus, grâce à, évidemment, grâce à l'annosphère hein, qui, qui sait tout. Sur euh, Bruno Parra l'avait acheté. Ouais. Il, il voilà. avait trouvé ça super, je crois. Et donc, merci à Bruno parce que c'est grâce à eux, hein, si j'ai pu monter cette petite timeline sur, sur toi. Alors, bah écoute, on a, on a fait le tour. Alors, il n'y a pas tout, hein, évidemment, et je ne prétends pas à l'obsessivité euh, Évidemment, là, il y avait les nombreuses vies de James Bond, dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure, donc euh, Neurotwisting et tout ça, la traduction des, des romans euh, de Philip K. Dick, de Kim Stanley Robinson. Donc, je, vais, je reviens au début pour te, pour te poser une dernière question et ensuite, euh, on pourra éventuellement encore échanger. Alors, voilà, euh, derrière Neuromancer, tu vois, il y a la, la galaxie qui t'attend. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, qui arrive alors il y a évidemment la traite de nos romanciers, ça s'est fait mm -hmm. et ça ça évidemment au, euh, au Diable Vauvert mais après, qu'est-ce qui vient après dans la, dans la timeline de, de Laurent ici qu'est-ce qui nous attend qu euh, qu il bah, y a le, roman, le petit roman pour les jeunes là, euh, voilà, sous pseudo il ouais. euh, bah, y a l'intégrale des nouvelles de Dick ouais, tu ah, nous voilà. pour, pour le coup j'ai passé énormément de temps aussi l'année dernière là-dessus euh, parallèlement au monde, en fait, j'étais un peu débordé parce que je faisais tout à la fois. Et, voilà, euh, et puis, il y a un roman policier euh, qui devait sortir en septembre, mais euh, depuis le confinement, il a été repoussé. Donc, il est censé sortir en janvier 2021. Voilà. Okay. Un roman policier que j'ai écrit l'année dernière, euh, printemps dernier. D'accord. Euh, donc, ça sortira chez, chez le label Filature, euh, chez Dargo. Euh, qui vient de démarrer en fait, qui font des super beaux bouquins, j'ai vu les bouquins, c'est super chouette je suis, je suis content du texte, là aussi j'ai fait ce que je voulais faire ça faisait peut-être 10 ans que ça me trottait dans la tête de faire un polar comme ça dans ce style Donc, euh, ouais. et, et contrairement à quand j'écris de l'ASF ou du fantastique je l'ai écrit sans savoir du tout à qui j'allais pouvoir l'envoyer parce que même si je lis beaucoup de Polar, je ne connais personne dans, dans ce milieu et je voilà, contrairement à la SF où je connais tout le monde et je sais qui aime quoi et qui, qui est susceptible de publier quoi, Là, je savais pas du tout. Donc euh, donc je me suis fait plaisir à moi et il se trouve que ça a plu à, à plusieurs éditeurs même, puisque plusieurs voulaient le prendre. Quoi. Cool. Bon. Ouais. Et, et bah, écoute, ça fait déjà pas mal de choses. Alors, il y a, y a des choses, malheureusement, on a, dont on n'a pas parlé. C'est ma faute. C'était, en partie, en tout cas, c'était des bandes dessinées. En tant que scénariste, on n'en a pas beaucoup parlé. Ce n'est pas, pas trop dans la timeline. Je pense à Section Infinie. je pense à Black Line, notamment. Euh, tu as des projets, là encore, de, de, de, de scénarios de, de BD Ouais. Ou... ouais. Là, je... je viens de commencer. Euh... Une, une grosse BD qui fera 110 pages pour un nouvel éditeur qui se monte, qui fait des, plutôt des comics à la française. Donc je suis avec un dessinateur euh, espagnol, catalan. Euh, et ça va... Alors non, ça, ça se passera dans les années 90 et ça sera très... Euh, C'est pas Allison, mais ça sera très, euh, très, euh, très aventure euh, euh, comme je sais les faire, c'est-à-dire avec des, des références et des... Pas des univers parallèles, mais enfin, des, des idées, quoi. Il va y avoir des trucs partout, et ça du souffle. Enfin, C'est le projet, hein. on verra si je vais y arriver. mais, ah ouais, mais J'attends ça avec impatience. En tout cas, euh, bon, sur tout ton parcours, on n'a pas tout vu, hein, évidemment, Laurent. Mais en tout cas, est-ce que tu dis que. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a eu des. Alors, je, je vais jouer. Euh, euh, le corporate euh, une fiction évidemment mais est-ce que euh, tu dirais qu'il y a euh, des reboots dans ton parcours est-ce qu'il y a eu des des recommencements des réorientations euh, parfois brusques hein, euh, peut-être suite à des déceptions peut-être suite à des déceptions liées à des ventes ou à des choses comme ça ou est-ce que tu, tu mettrais plutôt en avant dans ton parcours la, la continuité je veux dire l'approfondissement la, la, là la... Est ce que tu comment tu comment tu vois maintenant avec tout le recul hein, depuis, depuis Sense of Wonder euh, comment tu vois ton parcours comment tu l'envisages le, non alors il n'y a pas eu de reboot il y a pas eu de... Bah, je pense que si tu veux réussir de toute façon dans, ce, dans ce, cette démarche je ne peux pas appeler ça une carrière mais dans ce, voilà, ce, ce, ce travail artistique il faut il faut il faut, il faut pour rester devant son établi et bosser quoi donc si tu si tu changes d'avis et d'idée de, de, mm. tu vas pas y arriver quoi mm. donc euh, moi depuis le début c'est surtout que j'ai compris ce que je savais faire ce que je voulais faire là où je m'éclatais là où voilà quoi ce que j'étais pas capable de faire aussi mm. euh, donc si tu veux il n'y a pas des robots, mais il y a, y a, y a une, un tronc et des fois il y a des, des branches et il y en a, tu les prends, mais la branche, elle va pas bien loin. Donc, tu reviens sur ton tronc et puis tu en essaies d'autres. Et puis, puis l'arbre, il monte comme ça. quoi donc euh, Et là, là il y a plusieurs embranchements qui, qui marchent bien. Donc, mmh. ça fleurit. quoi ouais, ouais ça fleurit. Félicitations. Et c'est vraiment un, un, une joie, hein, je te le dis, en tant qu'ami, euh, au-delà de, de l'interview, de voir à quel point les, les floraisons voilà euh, se, existent et sont là dans ton, dans ton parcours depuis... Euh, 1999. Alors, euh, encore une question, et puis euh, je te montrerai la dernière image, au risque de perdre le, le partage d'écran. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'état de la science-fiction aujourd'hui C'est-à-dire, euh, je, je dis bien tout support confondu, hein, Laurent, hein, c'est-à-dire euh, la BD, euh, les, décès, les maisons d'édition, les, les nouvelles, euh, voilà. Est-ce que tu penses que la, la, la science-fiction d'aujourd'hui, euh, voilà, elle est à la hauteur des défis euh, Est-ce qu'elle se transforme Est-ce qu'elle est en perte de vitesse Est-ce que... Euh, est-ce qu'elle est, qu est vibrillante Est-ce qu'elle a jamais été aussi puissante Ou comment comment tu vois les choses aujourd'hui ton, ton ton regard sur le, le monde de l'imaginaire et de la science-fiction d'aujourd'hui Alors j'en j'en lis pas beaucoup de l'actuel en fait euh, SF. Donc j'aurais du mal à, à juger personnellement de ce qui se fait vraiment. Euh, voilà. euh, ce que je peux voir, c'est qu'on est en plein. J'ai l'impression en pleine révolution depuis quelques années. Euh, ça s'est ouvert vachement. Euh, euh, et puis là, j'ai l'impression que là tout le monde a redécouvert. il euh, y a eu une pandémie. Et, oh, dis donc, la, la science-fiction en parlait. Hein, c'est fou, dis donc, les, oui. ils, ils peuvent y parler. Oh, ils avaient prévu des trucs. Enfin, ouais, ouais, c'est pas qu'ils prévoient, c'est que c'est qu'ils savent lire juste les signes en fait. C'est tout. C est, c est, voilà, et les augures sont là. Il faut juste les, les analyser quoi. Et donc, je pense que là, il y a, a peut-être un, un petit truc à faire quoi pour ceux qui, qui se sentent. Mais euh, ça évolue quoi, le, le, euh, la SF elle a toujours évolué, donc là elle est dans une période de, de remise en question sur elle-même aussi, euh, sur un modèle qui était bien établi, ben, ce qu'avait fait Gibson à l'époque aussi, oui. il, avait, il avait tout pété en gros, il avait, il avait éclaté la SF à papa et puis, euh, et puis voilà quoi. C'est ce qu'il puis... ouais. Ouais, non, non, ce qu disait dans... Tu sais, dans sa nouvelle, dans euh, Mozart en verre miroir Mmh. Euh, dans la nouvelle qui s'appelle le Continuum Gernsback il y a une phrase yes. qui beaucoup marquée il dit euh, euh, on, il faut arrêter de, de, de, de, de s'avancer sur une architecture de rêve brisé c'est à dire euh, il faut balayer la SF à Papa et, et voilà basta et passer à autre chose qu'on voyait bien aussi chez KW Jeter notamment dans euh, euh, je, euh, doctoré voilà, voilà tout à fait ouais. mmh. voilà, il y avait cette attitude là Ouais, mais donc, euh, donc voilà, ouais, là il y, y, y, y a eu des mouvements, il y a eu un, y a eu un, un mouvement quasi fasciste quoi, qui a essayé de, de prendre le pas sur les prix. Il euh, y a eu un contrebalancier, euh, donc, donc ça, tant qu'elle bouge encore, elle n'est pas morte, quoi, tu vois, ouais. et là, ça bouge bien. Donc, euh... ouais, ouais, okay. Après, sur les plans euh, des textes, euh, euh, je, je, je suis assez déçu, moi, par les, les gros prix, quand je dis un prix Hugo, euh, ces derniers temps, tout ça un peu bof euh, mais euh, à part la cinquième saison que j'avais bien aimé mais euh, les, les trucs assez récents euh, bon, je ne suis pas emballé quoi. Euh, après il y a des chouettes trucs là. je viens de mater euh, Devs la série euh, télé euh, avec Scarland qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est presque Greg et Gagnène, quoi, tu vois donc, euh, donc ça, ça me fait triper aussi quoi, mais, euh, mais ce qui est bien dans la SF c'est que dans les années 50 il n'y en avait pas pour tous les goûts maintenant il y en a pour tout le monde et de plus en plus et, et voilà après sur l'état du marché français anglo-saxon je... je suis pas capable de d'analyser de, de... Et, et de prévoir et c'est pas mon boulot et... mais euh... mais artistiquement ça bouillonne encore donc euh, j'espère que ça que les lecteurs vont suivre qu'il y aura assez de monde pour que ça continue quoi mais... ce qui ce qui n'est pas gagné hein, mais ouais, bien voilà. sûr. Ok. -ce... Et, et, et toi, qu est -ce que, quelle est ta vision là-dessus Moi, euh, j'ai un peu la, la même que la tienne, c'est-à-dire que bah, je trouve que mes, mes, mes connaissances, euh, comment dire, euh, non pas sont non son frappées d'obsolescence, mais euh, disons que je connais moins la toute nouvelle génération. j'essaye de me tenir au courant et de lire. Euh, notamment les dernières parutions euh, entre autres au euh, Bélial, comme Ada Palmer et les choses comme ça, bien sûr. Mais après, je trouve que non, je trouve qu'elle n'a jamais été aussi diverse, je suis d'accord avec toi, je fais la même analyse. Il y en a pour tous les goûts. Euh, elle, elle est moins monolithique qu'avant, elle est moins occidentale qu'avant. Il y a de plus en plus de publications euh, qui viennent d'autres de, de, aires culturelles et ça, c'est très très bien. Là, là, le développement de la SF africaine, le développement de la SF, euh, bon, pas russe, parce que ça on connaissait déjà, mais en tout cas chinoise. chinoise euh, hein. Et ça, je trouve ça super. Donc, euh, non, non, moi, je trouve qu'elle est loin d'être morte. Elle est en train de se transformer. Et peut-être qu'il faut aussi s'adapter à ça, euh, évidemment. Voilà. Mais sans oublier le passé. Moi, c'est mon côté historien, euh, euh, ce côté un peu patrimonial qui, qui donne des repères pour savoir d'où on vient, euh, effectivement. Alors, euh, je voudrais te, te faire, euh, pas un cadeau, parce que ce n'est pas un cadeau, mais en tout cas, changer mon partage d'écran. Alors, si ça coupe, hein, tant pis. Hein, en tout cas, ça coupera peut-être pour l'écran, mais pas le son. Donc, je vais te montrer une image que j'aime beaucoup de Phil, hein, que j'ai gardée en fond d'écran pendant, pendant un certain temps et, qui, et que je trouve super. voilà Elle est là, je ne sais pas si vous la voyez, mmh. toi tu dois la voir, je vais peut-être la mettre en, en plein écran, voilà. Ah, c'est le, le discours de Messe ouais. Ouais. Voilà, c'est le discours ouais. de Messe et, euh, et je trouve qu'il est super. Alors voilà, ce que tu lui fais, tu lui fais dire, enfin ce qu'il dit. Mmh. Mais, que tu mets en lumière, euh, tu vois, nous avons l'habitude de penser que tous les changements se déroulent sur l'axe linéaire du temps, en allant du passé au présent puis au futur. Le présent est un accroissement du passé, on s'en distingue clairement. L'avenir à son tour constituera un accroissement du présent et s'en différenciera. Qu'il puisse exister un axe temporel, orthogonal, un domaine latéral dans lequel ont lieu des changements, des processus se produisant de côté dans le monde réel, c'est presque impossible à imaginer et pourtant c'était la clé de, du, du travail de Dick. Moi, j'adore cette image. Mmh. Voilà. Mais elle est tirée d'une vidéo. Tu, tu, tu, tu as vu cette vidéo euh... Oui. Euh, la, la, la vidéo du discours de Metz, en fait. Oh, ouais, oui, oui. C'est une jolie réinterprétation. Euh... Mmh. Ouais, ouais. Avec la cravate, ouais. avec le côté sérieux, euh, presque euh, presque. Oui, oui parce, que, parce que quand tu vois la vidéo, bon, c'est la salle des fêtes de la mairie de Metz, hein, la salle des mariages. C'est euh, ouais. vraiment, euh, ouais, vraiment ouais. en S 70. Ouais. Mais là encore, tant qu'on n'avait pas vu les images, ce, ce truc était, était complètement mythifié. Euh, mm -hmm. Et en même temps, euh, une fois que tu écoutes vraiment son discours là, dans la vidéo, c'est hallucinant. C'était 1914. C'est la seule 67, fois. 117, où... voilà. Ouais la seule fois où il est venu en France, c'est ça euh, Ouais. Quasiment. Hein. Voilà, ouais, non, ça... je voulais finir sur ça. Euh, alors, il y a tous les regrets maintenant qui viennent, mais euh, il va falloir qu'on qu conclue. Mais on n'a pas parlé de, de Harlan Ellison. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part que j'adore. Euh, bon, euh, bon, oui, on ne s'est pas trompé trop sur la, la, la Sainte Trinité caïtienne, hein, c'est-à-dire euh, euh, Alan Moore. Phil Dick et Grand Monson, hum. c'était ça, à peu près Ouais, c'est ça, Ouais, tu peux rajouter Ellison, euh, euh, Pinchon, euh, Paul Di Filippo, et, ah, voilà. Ouais, ouais, ouais plein d'autres, ouais, mais ouais, ouais. ça dépend des moments, de l'humeur. Bon, écoute Laurent, en tout cas, euh, un immense merci pour le temps que tu ah, nous merci as à toi. à Nice Fiction, c'était un bonheur de, de parler avec toi. Et puis, on t'embrasse très fort. On te souhaite plein de bonnes choses pour les, les projets à venir. Et bah, j'espère qu'on te voit au plus tard aux uto. Hein. Si elles ont lieu. Ouais. Elles ont lieu, j'espère. Croise mmh. je les doigts. Je t'embrasse et puis euh, écoutez la, la, la communication. Ouais. Et à bientôt, mon Laurent. À bientôt. Salut.